nous allons discuter de comment décomposer un argument et euh, comment identifier des prémices dit des prémices cachées. Alors on va définir tout ce que tout ça veut dire. Pour commencer, qu'est-ce que c'est un argument Un argument c'est une suite de propositions qui débouche sur une proposition finale qu'on appelle la conclusion. Alors euh, les, les, les propositions qui arrivent au début, on appelle ça les prémices. Il peut y avoir euh, Autant de prémices qu'on veut. Là, on en a représenté deux, mais on aurait pu en mettre trois ou quatre. Et souvent, on le représente comme ça prémisse 1, prémisse 2, prémisse blablabla, n, petit tiret, conclusion. Je vous donne un exemple. Dans cet argument qu'on appelle un argument déductif, de type modus ponens, on va avoir une proposition en début qui est de nature conditionnelle. S il pleut, alors la rue est mouillée. Il a plu. Donc, conclusion, la rue est mouillée. Euh, si on présente ça avec des lettres, euh, on a euh, A. Euh, a implique B. Et euh, ce petit signe-là qui veut dire euh, qu'on va vers la conclusion. Donc B. On peut représenter soit avec la forme de gauche, soit avec la forme de droite. Euh, dans ce cas de figure, euh, on a le premier argument donc l'implication, A implique B on a ce qu'on appelle l'antécédent A et euh, B le conséquent donc ça c'est euh, très caractéristique des arguments de type modus ponens donc il faut savoir que ces arguments de type modus ponens, euh, donc déductifs euh, sont un parmi d'autres il y a beaucoup d'autres formes euh, d'argumentation euh, ensuite la question des prémices les prémices cachées vous entendez assez régulièrement des arguments de la vie de tous les jours où il n'y a qu'un seul prémisse. En fait, le plus souvent, c'est qu'il y en a plusieurs, mais on ne les a pas tous représentés pour aller plus vite. Parfois, il est légitime de sauter certains prémisses et de les cacher parce que c'est suffisamment consensuel pour qu'on ne perde pas de temps à faire ça. Parfois, en fait, il y a des erreurs qui se cachent dans ces prémisses cachées. Je vous donne un exemple. Euh, les symptômes du coronavirus sont assez proches de ceux de la grippe. Donc, euh, il n'est pas raisonnable de confiner un pays entier à cause du coronavirus. Donc, si on analyse là, il y a un prémisse caché. Alors, quel est-il bah, Celui qu'on aurait tendance à identifier, c'est euh, il est euh, déraisonnable de confiner un pays entier pour euh, un, une maladie qui donnent des symptômes comme ceux de la grippe. Alors il faut faire très attention aux prémices cachées parce que c'est souvent là que viennent se loger les détails et les failles d'une argumentation. Donc dès que vous en avez l'occasion et que c'est pertinent, essayez de retrouver ces prémices cachées. Euh, donc là c'est une modélisation assez simple hein, des argumentations. Si vous voulez aller plus loin, il faudrait que vous regardiez tout ce qui est modélisation de Toulmin, des arguments. Mais euh, la vidéo est déjà assez longue et je vous invite à aller regarder d'autres contenus pour approfondir la question.